Je me trouve avec Pierre Noza à Paris dans vos locaux pour blockchain.io. Tout d'abord, ben merci de nous accueillir dans vos locaux pour cet entretien. Avec plaisir. Vous avez lancé la société Paymium euh, entre 2011 et 2013. Alors je sais pas entre le lancement de la société et puis euh, le fait qu'on puisse aller acheter du bitcoin dessus, quelle a été la, la date exacte parce que c'est pas très clair sur le net. Euh, donc Paymium qui est un petit peu le coinbase français euh, pour aller acheter son bitcoin avec, moi j'ai noté la petite fonction intéressante, on peut faire un espèce d'envoi par mail à un ami, peut-être pour faire un « j'offre du Bitcoin ». Et si tu t'inscris sur Paymium, ben, tu les auras. Mais ça, j'ai trouvé la, la fonction un petit peu originale et sympa, qu'on qu ne retrouve pas chez vos concurrents. Euh, Blockchain.io, lui, sera le côté Exchange, donc un petit peu le, le futur Binance européen. Enfin, en tout cas, je vous souhaite la même réussite que Binance, euh, surtout aussi rapidement. Euh, Blockchain.io, donc, sera l'aspect Exchange ou J'envoie mon Bitcoin et je le convertis dans d'autres crypto-monnaies. Là où Paymium restera le « je convertis ma fiat », donc euro, dollar, je ne sais pas s'il y a des aspects Paymium à l'international, mais donc mes monnaies fiduciaires en crypto-monnaies. Première question évidente, pourquoi ne pas fusionner les deux et de faire un super Paymium qui soit et un exchange et une partie fiduciaire crypto euh, ouais, c'est une très bonne question, on se l'est posé d'ailleurs, euh, évidemment. Euh, alors, Premium, c'est un exchange au même titre que Blockchain.io, sauf qu'il n'y a qu'une paire, qui est Bitcoin Euro. Mais c'est vraiment le, le même principe, ce qu'on appelle le spot trading, c'est-à-dire qu'il y a un carnet d'ordre, on a un prix... C'est un outil de formation du prix, hein, qui, qui fait que on a, on a un prix et on peut trader immédiatement, contrairement à l'autre fonction de Premium, qui est j'achète des bitcoins en ligne avec ma carte bancaire, qui est plus un produit pour les, les nouveaux entrants, dirais, dans l'écosystème, qui sont pas trop familiers et qui veulent acheter une petite quantité. Euh, si vous voulez acheter une quantité plus significative, il vaut mieux aller sur un exchange comme euh, avec un carnet d'ordre, donc comme Premium.com ou Blockchain.io, mais pour les nouveaux entrants en fiat, comme tu le disais, c'est c'est clairement Paymium.com. Euh, et à ce moment-là, on achète au meilleur prix. Quand on achète par carte bancaire, il faut savoir qu'on paye en, en gros le coût de la fraude par carte bancaire et les frais de, de la banque. Donc, on, on achète à un prix qui est moins intéressant que ce qu'on appelle le spot, le spot price, qui est celui qu'on trouve sur l'exchange. Donc, on est effectivement le seul exchange français. Aujourd'hui, il euh, euh, y a des, beaucoup de gens qui vendent en ligne des coins, qui permettent aussi de les acheter. Euh, mais, euh, mais franchement en exchange on est les seuls alors c'est vrai que tu as cité Coinbase et Binance effectivement deux, deux mastodontes du secteur euh, pour des raisons différentes euh, bon Coinbase est parti assez tôt et a reçu euh, en gros 200 millions de dollars de financement donc c'est assez normal qu'ils soit devant nous puisque nous on en a reçu deux hein. donc, euh, je, bon je dis quand même il y, a, il y a des différences entre les financements des start européennes et américaines c est, c est critique, euh, euh, moi je l'ai remarqué en tout fait, cas apparemment certains non mais moi j'ai remarqué et c'est normal qu'à la fin il y a une différence qu'on a pas les mêmes ressources marketing. Bon, après, euh, c'est euh, ce qu'on appelle une course de fond donc on n'est pas du tout euh, inquiet par rapport au futur des cryptos et, et en particulier de nos deux plateformes, on pense qu'elles ont un avenir radieux devant elles parce que on n'est qu'au tout début, on est loin de l'adoption de masse euh, et il y a encore des, des parts de marché énormes à prendre et on sera positionné pour les prendre. Euh, voilà, donc ça c'était pour donner un peu de contexte à ces deux plateformes. Euh, pourquoi c'est pas la même Parce qu'en fait Paymium c'est très régulé parce que ça fait de l'euro. Donc quand on fait de l'euro on est, on est avec un partenaire bancaire on doit agir selon les règles européennes euh, ce qu'on appelle des services de paiement. Donc en gros ça permet à, à la banque centrale et à l'autorité de régulation bancaire de, de vous mettre de bâ des bâtons dans les roues veut, ce qu'en France ils se privent pas de le faire. Ça vous permettrait et éventuellement, si on vous met des bâtons dans les roues de Paymium, que Blockchain.io tourne à côté Exactement, Blockchain.io euh, n'est pas, il n'y a pas d'adhérence avec le système bancaire traditionnel pour Blockchain.io, du coup on est beaucoup plus rapide, agile, puisqu'il n'y a pas d'interface bancaire et donc on peut être plus performant à certains égards sur plein de niveaux, notamment l'onboarding des clients. C'est aussi sur le voilà le onboarding, donc sur l'inscription client, on n'a pas de, de KYC, euh, on n'a pas Alors, de justificatif de domicile, et des choses comme voilà, ça. Enfin, de... On va faire de la connaissance du client, parce que sinon, on a des problèmes, de, qui est évident, de, de fraude, voire de, de, de, de, de blanchiment d'argent qui peuvent arriver, donc on va faire ce que font la plupart des plateformes dans ce domaine, mais ce on, on le fera sans les contraintes imposées par une banque qui est sur des outils en général assez anciens, des process qui n'ont pas été mis à jour depuis des années euh, et qui sont peut-être adaptés à leur métier mais pas à celui des cryptos donc on, on va ça va nous permettre d'être plus moderne pour faire la même chose donc c'est ça l'avantage de blockchain new c'est pour ça que c'est une plateforme différente ok euh, les exchanges, il y a, y a ces deux aspects. Il y a l'aspect la, sécurité aussi qui, qui, qui, qui fait peur, qui fait d'ailleurs peur au grand public, aux nouveaux entrants et aux institutionnels. Euh, euh, je vous souhaite pas euh, de, de, de, de devenir le, le marque Kertel S2. Euh, comment vous pouvez euh, nous assurer qu'au niveau sécurité, on n'aura pas des histoires comme euh, Mondgox ou Coincheck euh, Au niveau, Je suppose que vous allez capitaliser sur euh, le fait qu'il n'y a jamais eu de problème avec Paymium, euh, du stockage à froid, des choses comme ça. Donc Est-ce que vous pouvez... Bah, nous, nous rassurer niveau, niveau sécurité, <rire> et ça, je suis sûr vous êtes habitué à le faire, tout toute façon. Bah, c'est-à-dire que nous, on le fait depuis très longtemps, on a, ça fait 6 ans qu'on opère une plateforme, donc effectivement, on a vu euh, euh, MTGOX, à l'époque, on avait deux concurrents, MTGOX et BTCE, ils ont tous les deux disparu, d'ailleurs pour des raisons différentes, euh, mais euh, d'une manière générale, ils n'ont pas fait les choses comme nous, c'est-à-dire que nous, effectivement, enfin, euh, je le dis souvent, mais euh, j'ai fait ça parce que je suis passionné par le domaine des cryptos, euh, mais mon ambition en 2011 c'était pas de devenir MTGOX, clairement, parce que devenir MTGOX, ça voulait dire faire des tas d'impasses en termes de sécurité et de lutte contre le blanchiment, euh, enfin, euh, inscrire beaucoup de clients très très vite très très fort, pas être capable de passer à l'échelle proprement, parce qu'évidemment quand vous faites ça l'équipe, en 2011 en particulier c'était impossible de faire grossir l'équipe en proportion de la, de la croissance de la plateforme donc à la fin vous avez des ennuis et, et les ennuis de bon vous les connaissez je pense que tout le monde les connaît, moi j'ai pas, pas eu envie de jouer ce jeu là euh, on aurait pu, hein, mais en plus mes associés avaient encore moins que moi envie à l'époque donc euh, c'est donc historique mais euh, clairement euh, aujourd'hui je reste dans le même état d'esprit, c'est à dire que autant je suis passionné par le secteur et j'ai envie de de rendre des services à la communauté pour accéder à ces cryptos et pouvoir les échanger. J'ai pas envie de prendre des risques à titre personnel euh, en faisant n'importe quoi en termes de lutte contre le blanchiment. Euh, donc, euh, oui, euh, j'ai moins de clients que certaines plateformes, mais personnellement, ça me dérange pas. Et je pense que quelque part, nos clients bénéficient parce que leur, leurs fonds sont franchement plus sécurisés chez nous qu'ailleurs. Alors, après, ceux qui ont peur, il y, y a des gens qui ont toujours peur. Donc, cela, on a justement mis en place sur Blockchain.io une fonctionnalité qui s'appelle Decentralized Settlement. Donc, ça, c'est la possibilité. De, de trader sans donner ses coins à la plateforme ce qui me semble la vraie réponse au problème euh, des gens qui ont peur et je, je comprends qu'ils aient peur parce qu'ils ne savent pas s'ils sont nouveaux sur notre plateforme ils ne connaissent pas comment peuvent-ils nous faire confiance ceux qui sont là depuis six ans c'est pas le même problème mais pour les nouveaux venus c'est clairement une, une question donc pour cela il y aura la possibilité sur blockchain.io d'échanger sans donner ses, ses coins à la plateforme. Et ça, c'est euh, ce qu'on appelle les atomic swaps, parfois. Oui. Nous, on l'appelle decentralized settlement parce que c'est une implémentation particulière qu'on fait, qui est optimisée pour le trading, donc il y a quelques contraintes euh, spécifiques au trading. Euh, mais euh, globalement, on repart de la vieille idée des cross-chain atomic swaps, qui est une idée qui remonte, je rappelle, aux années 2012, hein. pas c'est pas nouveau, euh, et, et on va la déployer avec des gens euh, voilà qui ont bien étudié la question euh, et, et notre équipe également pour, euh, pour donner ça cette en option. option voilà, okay. cette option atomic swap dans votre roadmap elle est pas prévue en ouverture ce que, ce que je peux comprendre c'est pas dans la fonction on va dire standard qu'on attend dans ouais. l'exchange, chaque chaque chaque chose en ce temps qu'on où Je suppose qu'au niveau euh, niveau crypto, on va avoir les, les classiques euh, Bitcoin, euh, Bitcoin Cash, Ether, Ripple et Consorce. Euh, là où euh, l'originalité serait ce serait de cette tournure vers les les ICO euh, que vous euh, que vous intégreriez euh, directement dans l'exchange. Alors Première question, bien évidemment, euh, quelle va être la, la sélection euh, des ICO, euh, sous, euh, avec en plus les contraintes européennes, voire françaises, puisque ça s'active beaucoup cette semaine avec l'amendement euh, 26 et puis la, les certifications AMF optionnelles et choses comme ça. Est-ce que ça va être, grosso modo, on prend que celles qui ont été certifiées de l'AMF Peut-être pas, parce que Blockchain.io a une destination européenne, donc on ne va pas... On va pas rester dans le dans le spectre uniquement français, mais quels vont être vraiment les, les critères de sélection de, de ces ICO présentes et puis quel sera pour le client l'option, c'est je prends les tokens dès le début de l'ICO, vous allez gérer que les tokens sur la blockchain Ethereum ERC20 classique ou vraiment toutes celles qui sont autonomes au niveau blockchain. Mais l'idée c'est que tous les mois on va rajouter des coins ou des tokens euh, et, de, et ou des, des fonctionnalités. Donc en particulier uh, decentralized settlement, on espère le lancer début 2019. On on sera en test là en octobre novembre. Début 2019, ça devrait être déployé. Donc, ça sera déployé d'abord sur les, les, les coins qui utilisent le même langage que Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Script. Donc, c'est tous les clones de Bitcoin et les Litecoin euh, parce que euh, bah, le, le script est le même des deux côtés. En gros, c'est juste le network qui est différent. Donc, en termes de mise au point du protocole cryptographique, c'est vachement plus simple. Par contre, on va ajouter Ether qui a un langage de script différent, comme tu le sais, qui est Solidity. Et, et Ripple, c'est encore une autre problématique puisque c'est un coin centralisé mais globalement on va ajouter ce Decentralized settlement va aussi se déployer sur les coins ce top 5 mais euh, l'idée c'est que dès euh, normalement décembre c'est sur la roadmap on pourra lister des tokens rc20 euh, et on sait qu'il y en a beaucoup alors là on prendra là encore les plus populaires et pour les gens qui ont des qui, qui sont euh, et, issuer, enfin émetteur d'ICO, effectivement, on aura des critères pour les, les prendre, euh, les nouveaux tokens, donc, parce que les tokens qui ont un historique, il n'y a pas de souci. On prendra pareil les, les top 5 et, et on agrandira la liste. Par contre, les nouveaux, effectivement, il y aura des critères. Mon critère à moi, je l'ai partagé avec la l'AMF d'ailleurs, c'est qu'on ne devrait pas faire d'ICO si on n'a pas un produit. L'ICO, c'est pas un amorçage. C'est pas de l'argent pour amorcer. C'est de l'argent pour, c'est de la série A, ce qu'on appelle la série A. Donc, on lève pas son fonds pour faire son MVP. Non, il y, y a un tour, y a un tour de friends and family, comme on dit, d'amorçage. Voilà, on lève 500 000 euros, 1 million d'euros pour faire le produit, le, ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Valuable Product. Et après, on fait son ICO pour se développer. Mais on, je, quand je vois des ICO qui se font sans produit, euh, je pense que là, il y a un risque, un gros risque pour l'investisseur et que ce n'est pas fait pour ça. Donc là-dessus, on sera assez clair sur les. Ce sera un critère assez simple, en fait, et assez discriminant. Après, le, le, le, ce, que, ce que tu évoques, c'est les security tokens qui vont être, une, à mon avis, la vague énorme qui, qui se profile sur les 2-3 années qui viennent. Parce que là, on était beaucoup sur les utility tokens. Euh, et là, effectivement, l'AMF a un rôle à jouer. Pourquoi Parce que les security tokens, by design, ils sont régulés. Pourquoi Parce que s'il y a un actif derrière, il y a évidemment euh, tout l'arsenal juridique qui va bien pour relier l'actif au token. Sinon, le token, c'est juste, euh, juste un, un coupon papier euh, en disant avec un peu de chance, vous pouvez récupérer un bout de l'actif. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est, On se rapproche beaucoup des de mécaniques d'équity, enfin d'action, des missions d'action. Donc, c'est forcément l'AMF, l'ASIC aux États-Unis. Et là, le critère sera très simple. Ce sera effectivement est-ce que le security token est agréé puisque là, là, pour le coup, on est dans un... Complètement régulé. Donc, utility token, est, la question, c'est est-ce qu'il y a un produit Si oui, on peut les, mettre, les prendre avec nous, dans, les accompagner. Depuis la collecte des fonds d'ailleurs jusqu'au listing du token. Et puis, si c'est un security token, là, on s'en remettra aux autorités parce que clairement, euh, ce sera, il n'y a pas d'autre façon de faire. ces, ces, ces by design. Donc là, on a parlé des ICO, on va dire, des autres. Euh, vous faites votre ICO de Blockchain .io, donc pour l'exchange, avec un exchange euh, token, oui. un petit peu façon le, le BNB de Binance, où on a KuCoin qui fait un petit peu dans ce style-là. Mm -hmm. Donc je suppose que ce token servira évidemment à payer moins de fees, de, fee, de, de, de taxes, enfin de frais, euh, lorsqu'on fait du, du trading sur la plateforme. Mais euh, j'ai cru voir dans votre white paper que vous le destinez aussi à d'autres utilisations un petit peu plus euh, originales, comme du, du vote, de oui, c'est ça. ça. Il, il peut donner des, des droits à, à orienter la, la roadmap de, de Blockchain.io, effectivement, sur euh, notamment le listing de nouveaux coins et, euh, et des nouvelles fonctionnalités. Donc, on parlait justement de decentralized settlement. Peut-être qu'on pourra voter la communauté sur quel est le coin qui doit, euh, différent donc de Bitcoin Script, qui doit bénéficier le premier euh, de, de cette, euh, enfin, le suivant, quoi, hein, Sachant qu'on va, va traiter Ethereum euh, très, très vite derrière Bitcoin Script. Donc, euh, euh, mais clairement, on pourrait consulter notre communauté utilisateurs sur ce sujet. C'est typiquement un genre de question sur lesquelles ils pourront s'exprimer en fonction des tokens qu'ils ont et, euh, et donc c'est intéressant aussi d'avoir des tokens pour euh, à la fois participer vraiment à la vie de l'échange qu'on utilise. Et ça c'est très nouveau et c'est très intéressant comme mécanique par rapport à, aux actions parce qu'aujourd'hui euh, les startups qui se financent par des actions, elles ont 20 actionnaires qui se réunissent de temps en temps pour euh, parler de roadmap mais globalement les utilisateurs n'ont pas leur mot à dire. Donc ça c'est une, une des grandes avancées permises par les ICO et évidemment donc Utility token, hein, on parle bien du utility token, mais avec droit de vote. Alors droit de vote pas euh, là pour le coup pas régulé au sens que c'est pas euh, c'est c'est des, des, une consultation des utilisateurs. C'est plus on est plus. sondage voilà. Il y a une reste, En termes de responsabilité, ça reste euh, les, les les les dirigeants de de la plateforme. Euh, ça c'est la différence entre security token comme on le disait et utility token. Mais effectivement on se on se rapproche beaucoup d'autres exchange token qui entre nous sont parmi les tokens qui performe le mieux. Euh, donc, si vous êtes investisseur aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'investir dans des euh, utility token exchange, euh, parce que euh, et je pense qu'avec Blockchain.io, on est très crédible dans ce domaine. Je suis d'accord. Votre votre ICO commence 27 septembre, exactement, avec une majoration bonus 25% premiers jours. C'est ça. Jour original de faire carrément 24 heures euh, avec une euh, dégressive sur les trois premières semaines si je dis pas des bêtises. Ça. vous visez un hard cap euh, 20, 20 millions euros. 20 millions si vous le remplissez ce hard cap avant le 25 octobre on ferme on lance Exactement. j'ai des chances de trader donc dès le mois de novembre euh, c'est l'idée c'est sur... qu'en novembre c'est ça on ouvre en novembre c'est de toute façon puisque la, la, la token sale se termine fin octobre donc on ouvre de toute façon en novembre. peut-être plutôt si Effectivement, euh, tout est bouclé le premier jour. Bon, donc moi j'aurais une question interface qui me taraude depuis euh, ce que j'en ai vu des exchanges euh, des sombres et des après 2 heures du matin euh, bizarre parce qu'un coin ne se trouve que là-dessus. Euh, pour les débutants en tout cas ce qui pose problème c'est ce, ce, ce double saut de, pour le trader averti hein, qui fait du day trading et qui passe qu'en bitcoin et qui trade au satoshi, aucun problème, euh, c'est pas à lui que je m'adresse. En tout cas le, le débutant qui arrive sur un exchange c'est la mise en avant du rapport ce que je suis en train de trader et l'ordre que je suis en train de passer combien il vaut en fiat et euh, que Binance l'écrive en petit en haut à gauche que Bitrex l'écrive avant en haut à droite avant leur nouvelle interface mmh. par rapport à, alors c'est pas un exchange mais c'est un, un wallet qui est assez joli que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Exodus qui met au même niveau, ça veut dire la même taille de police euh, mmh. concrètement et au même niveau de design le ce que tu es en train de faire là avec de l'Ethereum, ça vaut tant en dollars à l'instant T, alors c'est peut-être un rapport indicatif de combien ça vaut, ouais. mais je pense que ça touche beaucoup le débutant, mmh. et de devoir sortir sa calculette, son fichier Excel, ou son application mobile, pour mmh, se dire, parfait. ce que tu es en train de faire là, si tu te gourdes d'un dixième, <rire> en train de faire un ordre pourri concrètement mm. euh, moi c'est quelque chose qui, qui que, que j'aimerais voir sur un exchange online alors est ce que vous avez euh, est ce que vous avez dans votre interface déjà euh, deux aspects un peu ce qu'on voit sur Binance, c'est à un mode simple et un mode expert euh, c'est -ce ça, euh, ça la réponse c'est euh, effectivement, on aura une interface graphique euh, je la Coinbase en, en, en gros euh, effectivement qui, Au est, carré. Qui, qui, qui est assez assez intuitive, en tout cas je pense que ce sera une des, pour moi qui suis utilisateur aussi et qui regarde beaucoup les autres exchanges évidemment, je trouve qu'on est on est plutôt meilleur sur ce point là, après sur le trading avancé, ce qu'on appelle le trading avancé, là on tombe plus sur du classique parce que les traders veulent retrouver leur marque et euh, on est un peu contraint par ce qui se fait euh, par tout le monde, bon, mais sur le, sur l'interface de base euh, qui est qui est destinée aux, aux, aux traders je dirais occasionnels, hein, que nous sommes pour la plupart. Ne nous faites pas Kraken. quoi eh, Voilà, Alors, on va essayer d'éviter euh, ce type de plateforme ou franchement euh, d'autres, hein, parce que je pourrais citer pas mal d'autres, qui sont vraiment assez rebutantes en termes d'interface. Euh, Vous utilisé. proposerez bien évidemment les fonctions avancées type euh, Stop Loss, Take Profit, euh, Levier, je ne sais pas jusqu'à combien, si c'est déjà prévu, si c'est déjà acté. Alors Levier, on va le faire pas le premier jour, mais on va l'introduire. Effectivement, il faut savoir qu'il y a des ramifications réglementaires sur euh, cette notion, qui fait que les gens qui font du Margin Trading ou les plateformes qui proposent cette feature euh, sans euh, accord, je dirais, du régulateur s'excluent pratiquement de, de pouvoir faire du security token. Donc il faut, faut mesurer l'intérêt de faire du margin -trading. Mais c'est vrai qu'elle se 30, développe… Au fond, troisième site, c'est pas euh, Je sais pas, là <rire> je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut de la liquidité, il faut beaucoup de monde aussi sur la plateforme, donc tout ça est assez compliqué. Mais euh, globalement, euh, margin trading, c'est quelque chose qui aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, est régulé. Et, euh, et je pense qu'il est possible que ça nous arrive. Donc euh, on va regarder, on va en parler au régulateur. On ne veut pas s'interdire de faire du security token à cause de ça. Donc euh, s'il faut arbitrer, on préférera faire du le security, security token, token parce que ça nous semble beaucoup plus intéressant pour, pour tout le monde. D'accord L'équipe, là sur Paris, on est quoi, 15 personnes sur Paris, vous avez déjà des équipes installées dans diverses... Alors il y a des gens dans en remote, oui, il y a des gens qui travaillent à distance, euh, globalement on est plutôt une cinquantaine de personnes si on inclut tout le monde, euh, mais en permanence sur le bureau de Paris, oui on est, on est une quinzaine aujourd'hui, c'est amené à, à grossir je pense assez vite si la croissance de blockchain.io se, se confirme, enfin répond à nos, nos, nos prévisions. Bon, je suppose que ben, comme les youtubers crypto, vous êtes dépendants du cours du bitcoin, euh, moi j'essaie de de rattraper en abonnés le cours du bitcoin, je vous souhaite <rire> la même chose, peut-être en millions euh, ouais, sur votre CA. Ouais, euh, très bien, Mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Que ben, en espérant euh, tester la plateforme euh, au mois de novembre, hein, je pense que je ferai, je ferai de toute façon une petite euh, vidéo là-dessus, hein, parce que, euh, parce que, parce que ça fait plaisir de voir un tel projet euh, se développer euh, en France. Euh, ça nous change, et puis en espérant que l'interface soit euh, en tout cas à mon goût, et euh, <rire> moi je m'adresse particulièrement, euh, j'ai une palette large entre le débutant et euh, le gros expert euh, fou de, de proof of stake et de Node. mais euh, moi j'affectionnerais particulièrement que l'interface se prête au débutant dans, dans ce mode euh, débutant et je n'hésiterai pas à vous faire remonter euh, mon, ce sera, mon avis là-dessus parce que j'en côtoie toute la journée du débutant et, euh, et clairement même bilan avec des couleurs rose et vert, il euh, n'y a faire, pas que la couleur qui, fait, va, fait, qui fait que l'interface est pensée va faire mieux en termes d'ergonomie. De, merci beaucoup Carnaja pour cette intervention. merci